Question de ménaille, je dois passer l'audit de surveillance. Est-ce que je peux changer d'organisme certificateur par rapport à mon audit initial Et on va voir ça dans cette vidéo. Je vous rappelle le concept. Vous me posez une question, j'y réponds. Je récupère vos questions sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Google, peu importe, peu importe où vous me posez vos questions, vous aurez toujours votre réponse. Et aujourd'hui dans cette question, ce que je voudrais du coup clarifier sur les organismes certificateurs, c'est que oui, vous pouvez changer d'organisme certificateur entre euh, l'audit initial et l'audit de surveillance. Donc pour ça, il y a toute une procédure qui est détaillée dans l'article 7 qui régit euh, le Calliope et que vous retrouverez sur l'égifrance, hein. d'ailleurs c'est codifié. Ce qui va se passer, c'est que l'ancien organisme et le nouveau organisme vont se mettre en contact. Le nouveau va vérifier que vous n'avez pas des non-conformités qui n'ont pas été réglées et l'ancien va transférer votre dossier. Et le nouveau va vérifier que le dossier corresponde au dossier, au type d'activité que lui accepte chez lui parce que il y a des organismes qui décident de prendre certaines activités, et d'autres euh, non. Et il va statuer en fait. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas automatique et ce pas obligatoire pour l'organisme le nouveau de vous accepter. Et le nouvel organisme peut refuser en fonction de votre dossier. Bon, alors, très clairement, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore quelque chose qui est très répandu. Il ne doit pas y avoir beaucoup de refus de transfert d'un autre, mais, euh, mais sachez qu'il a la capacité et la possibilité de refuser s'il le faut. Donc maintenant, ne paniquez pas. Je pense que très clairement, ça va être très minoritaire, les refus, ok euh, Maintenant, pourquoi changer d'organisme euh, entre deux et est-ce que ça a un intérêt euh, Alors, il est évoqué dans les articles que vous pourriez changer d'organisme parce que euh, l'organisme actuel où vous êtes, vous démarche de trop, est trop oppressant, euh, a une relation avec vous qui ne vous convient pas et vous pourriez partir chez un autre. C'est une éventualité. Moi, pour l'instant, après avoir vu chez des clients, chez nous, chez d'autres, comment ça se passe euh, Actuellement, les organismes certificateurs ne rentrent très peu en contact avec vous, pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, s'il vous plaît. Okay Donc, je ne pense pas qu'il y ait un intérêt particulier à changer d'organisme certificateur, particulièrement si on ne vous pète pas. Euh, par contre, oui, peut-être que ça pourrait être intéressant, avec tout le respect que j'ai vis-à-vis des auditeurs, si vous avez eu un mauvais, une mauvaise relation avec l'auditeur qui vous a audité en premier, vous pourriez demander à ce que ce ne soit pas cet auditeur-là qui vienne vous réauditionner. Oui, il y a différents types d'auditeurs, parce qu'ils sont des êtres humains, tous géniaux dans leur façon, mais avec des caractères tous différents. Et oui, il y a des auditeurs avec qui vous allez vous entendre, et d'autres non. Mais est-ce que ça vaut le coup de quitter un organisme pour aller dans un autre, refaire des dossiers, etc., juste parce qu'en fait, vous n'entendez pas avec un auditeur Alors que, juste et moi je vous donne un petit secret mais la plupart des auditeurs ils sont juste des prestataires de services c'est pas des salariés donc en fait il se peut que vous puissiez avoir le même auditeur dans un autre organisme pensez-y donc tout simplement si c'est vous d'un problème avec un auditeur dites juste que vous voulez pas le même auditeur et puis ça vous évitera de refaire les dossiers maintenant il y a des organismes certificateurs qui sont peut-être mieux ailleurs euh, moi j'ai mon organisme certificateur moi euh, j'en ai rencontré d'autres et je me suis dit mais les autres sont vraiment sympas quoi Mon organisme certificateur est très très carré dans ce truc et j'ai aucun problème avec lui, je ne lui pas parce qu'il n'y a aucun souci. Mais j'ai rencontré d'autres organes certificateurs, je me dis, waouh, il y en a, euh, oui, euh, la relation humaine est peut-être plus verte ailleurs d'ailleurs. Maintenant, c'est juste à vous de décider. Est-ce que vous voulez refaire les dossiers Est-ce que vous voulez pas refaire les dossiers euh, Mais si c'est une question avec l'auditeur, demandez juste à changer d'auditeur et ça réglera tout le problème. Ok, j'espère que j'ai répondu à ta question, Menaï, et que ça suffira euh, très clairement, il n'y a aucun intérêt particulier à quitter. Ouais. Maintenant, je vous invite à liker et partager cette vidéo à toutes les personnes qui se posent cette même question et euh, qui hésitent et qui, qui sont dans l'expectative d'avoir une réponse quelqu'un qui leur dit honnêtement. Parce que bon, techniquement, euh, tout le dossier et le travail que ça pourrait générer ne vaut pas le coup si c'est vraiment qu'un problème avec un auditeur. Bon, Si c'est quand même le problème avec tout l'organisme, ou que vous voyez que l'herbe est plus vert tout à l'heure, et que vous voulez vraiment avoir une relation humaine avec une autre personne, oui vous pouvez y aller. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez le petit pouce de la victoire, activez les notifications pour avoir l'information quand je sortirai une nouvelle vidéo qui répond à une question de quelqu'un qui a posé une question alors que vous, vous n'aviez pas posé cette question-là, mais que vous y aviez pensé et que vous n'avez pas osé. Si vous ne posez pas les questions, il n'y aura pas de réponse. Mais il faut que quelqu'un le fasse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.